you mm -hmm. Avec ma plume et ma voix, je rassemble les lettres de l'alphabet pour constituer des mots, construire des phrases, rédiger un poème, écrire un chant afin de te dire merci, oh Dieu. Le grand Dieu est puissant ton nom est merveilleusement grand. Je ne suis pas en train de faire une récitation, ni une répétition ou un refrain d'une citation. Mais la voix de mon cœur et de son abondance. Car j'ai palpé ta grâce infinie et immense. L'alphabet ne peut produire assez de mots pour décrire tes œuvres. Ma plume n'a suffisamment pas d'encre pour écrire tes bienfaits. Accent disant la 2021 qui s'éteint, le bout de Sentinelle est là atteint, déjà à mode quand à rebours, sa fin est imminente et sans détour. Et moi de cette année qui crève, j'ai désir de voir la nouvelle qui s'élève. Mon vœu est de conquérir 2022 qui pointe à l'horizon. Mais toi seul à la décision, la provision et la prévision.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 Merci pour ta bonté et les souples de vie Que tu n'as cessé de me renouveler Chaque jour en cette finissante année Des riches et des puissants ne l'ont pas obtenu Des gens de bien et bon ne l'ont pas eu À moi tu as accordé miséricorde et grâce Ainsi je te rends mes actions de grâce Alléluia compter mes jours et que je demeure toujours dans ton amour une nouvelle année prendra bientôt son enfant et je ne sais pas comment finira son vol mais ce qui m'importe et qui soit précieux et radieux c'est de marcher avec toi tous les jours ô oh Dieu toi qui tiens aujourd'hui demain et l'éternité qui contrôle l'univers et écrase d'autres divinités. Je vais conclure ce discours Sans mentionner la grande expression de ton amour Le sang qui a été versé pour mon expiation Et le plus payé pour ma rédemption Dieu, à ton merveilleux destin Tu as inscrit et gravé mon destin et je peux lire mon nom parmi les étoiles du ciel car c'est et prédestiné pour la vie éternelle thank you madondo